Bonjour, euh, aujourd'hui, plutôt ce week-end, euh, c'est un moment spécial pour moi. Euh, dans une de mes anciennes vidéos, je vous racontais que durant cette semaine-ci, jeudi plus précisément, j'ai eu une conversation avec mon mari où j'ai eu une révélation. Vous pouvez aller voir la première vidéo de la playlist révélation qui est en lien avec ce que je vais vous raconter maintenant. Et euh, cette révélation, les esprits m'ont demandé hier de faire une vidéo pour expliquer ce qui m'avait été révélé. J'étais un peu sceptique, mais j'ai quand même fait la vidéo. Parce que d'habitude, je n'arrive pas à exprimer ce que le ciel me révèle et c'est un, un peu le foutoir dans ma tête. Donc j'arrive jamais à trouver les mots justes et les mots exacts pour donner aux autres les révélations que j'ai, bien que je les comprenne moi-même d'un sens beaucoup plus subtil. Et donc c'est cette subtilité-là que j'ai du mal à apprivoiser et qui me donne du mal à exprimer les révélations que j'ai. À ma grande surprise, quand je vous ai raconté la révélation que j'ai eue, j'ai pu l'exprimer avec des mots qui m'ont semblé quand même plus ou moins clairs et compréhensibles. Donc, je me dis, tiens, bizarre, il y a quelque chose qui a évolué. Et je dis, j'ai remarqué que, que, que samedi, on était le 19. Et je sais que le nombre 19 dans les enseignements coraniques est un, nombre, est un nombre clé. Et ça fait des années et des années que je tourne en rond avec une question dans ma tête, avec le qu'est-ce que j'ai je ne me le cache pas, je suis passée en psychiatrie parce que j'ai perdu la tête, mais en psychiatrie, on m'a diagnostiqué de tout et de rien, clairement parlant, et j'ai jamais pu trouver ni mettre des mots sur ce que j'avais. Bien que quelque part, c'est quelque chose qui est sous mes yeux depuis longtemps, mais que je me cache parce que ça me crée des difficultés d'assimilation, Enfin, en tout cas, le mental, mon mental a du mal à assimiler ce que je perçois et ce que je comprends et ce que je détiens. Et donc, ça me... À chaque fois qu'il y a des... des événements subtils qui se produisent dans ma vie, ça réagit comme un... comme un choc, comme un trauma. Et mon mental a du mal à assimiler ça. Dans, les... dans toute la série de rêves que je vous parlais... Euh... Ça, ça agissait vraiment comme un trauma. Et euh, de fait, cette nuit j'ai fait un rêve que je vous partagerai dans une autre vidéo, bien que je puisse vous la, vous la, vous la raconter quand même. Euh, J'étais simplement en présence des esprits qui m'entourent euh, nuit et jour, et on était en train de jouer une pièce de théâtre. Et jouer la pièce de théâtre avec les esprits qui m'entourent habituellement m'a aidée à les connaître sous un autre angle, à être beaucoup plus joyeuse en... avec eux, à vivre beaucoup plus sereinement, etc. Aussi, il y a deux semaines d'ici, j'en avais marre de, de réagir sous l'effet traumatique à chaque fois que... Je vis des manifestations divines, j'ai envie de dire. Et donc, je me suis dit, ok, à partir de ce moment-là, essaye de vivre les choses plus naturellement. Donc, j'ai commencé à intégrer tout mon monde subtil de manière naturelle. Il y a un stress en moins depuis deux semaines. Au cours de ces deux semaines, il y a un stress en moins. Et... Comment je veux dire Je suis beaucoup plus, beaucoup plus sereine par rapport aux événements qui se produisent dans ma vie, d'une manière divine. Ensuite, je suis arrivée à un stade où le naturel avait atteint un espèce de paroxysme. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, si tu ne peux plus rajouter de la naturalité à ce que tu vis, commence à le vivre normalement. Mais pour ça, j'ai dû donc définir ce que la normalité définissait pour moi. Et en fait, ça suit son cours. Ça suit son cours parce que je me sens pas encore normal. Et pour moi, définir la normalité, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Donc inconsciemment, je suis de nouveau dans, dans un circuit où j'essaye de définir cette normalité qui me conviendrait et qui, qui ferait de moi l'entièreté de la personne que je suis. Parce qu'il y a toujours un petit bout qui manque quelque part. Donc voilà. Et donc ce matin, je me réveille à la suite de ce rêve-là. Et... et je me rends compte qu'en fait, je suis extra lucide que je vis de manière extra-lucide, âge 24, 7 jours sur 7. C'est quelque chose de difficile à assimiler, bien qu'il y a énormément de personnes qui m'ont déjà dit auparavant, dont ma, mon ancienne généraliste. Mais mon ancienne généraliste m'a dit, tu es extra-lucide, mais ce n'est pas, ex... pas parce que tu es extra-lucide que ça veut dire que tu es voyante. Or, quand on, quand on regarde la définition sur le Larousse ou sur Google, c'est une prédominance à la voyance. Euh... Comment je vois la voyance <rire> La voyance. Mais moi, les femmes voyantes, je les vois avec euh, toutes sortes de draps colorés, mauve, rouge, etc. Avec une belle nappe en velours euh, devant elle et une petite boule de cristal devant elle. Et les mains, les mains sur la table. Et pose-moi des questions de ton avenir. Je réponds à tes questions d'avenir. Je regarde dans la boule et je vois, je vois, je vois. <rire> Enfin bref, c'est un peu ça la voyance pour moi, mais je crois que je suis à côté de la plaque, soit. Et voilà, voilà, non, c'est juste ça. Et la définition, il y a une définition, Google, qui ne prend pas ce mot voyance, mais qui dit que c'est une personne qui a le don de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Et c'est un peu ça qui m'arrive dans ma vie quelqu'un vient me confier des difficultés qu'il a ou, ou, ou une problématique qui, dont, dont il a du mal à s'en sortir euh, je suis du genre à agir du tac au tac et de donner des réponses qui, qui, qui me tombent du ciel je suis désolée d'employer ce terme là à chaque fois mais ça me tombe littéralement du ciel euh, voilà, et donc je me sens vraiment dans, dans, dans, dans l'entrainte de devoir exposer ce que je perçois à la personne qui me raconte sa problématique et de lui faire part du message que j'ai à lui, à lui transmettre. Et ça ne vient pas de moi, ça vient, enfin, voilà. ça vient du ciel. Hein. voilà Bref, et donc voilà c'est un peu ça que je voulais vous partager comment je le vis comment je le vis que le fait d'essayer d'assimiler que je suis extra lucide c'est très très difficile parce que ça m'a causé pas mal d'ennuis au départ dont la psychiatrie et je vous passe les détails de cette période parce que c'est vraiment horrible et ça agit comme des traumas quoi ça agit comme des traumas comment est-ce que je peux accepter un don de clairvoyance ou de voyance ou d'extra-lucidité de, ou je ne sais quoi, sachant que ça me crée du mal à l'intérieur. Je ne comprends pas comment c'est possible de me dire aujourd'hui, « Oui, bonjour les amis, euh, je suis voyante, posez-moi vos questions, je réponds à vos questions, c'est 50 euros la séance, merci, au revoir. » Non non, je suis désolée, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me choque quand même pas mal par rapport aux personnes qui veulent développer ce genre de capacité-là. Moi, je mets quand même un holà parce que, étant complètement dedans, bien que je nie quand même une certaine partie, mais ça, je pense que on l'a compris, c'est un bordel intégral, c'est un bordel intégral et il me faut, il, il, il me, non seulement c'est des années et des années de pratique et d'évolution en permanence, mais en plus de ça, ça ouvre des, ça ouvre des barrières spirituelles qui par moments, ces barrières-là agissent comme une protection. Donc foncer dedans, tête baissée et briser ces barrières-là. Moi je dis stop, arrêtez vos conneries les gars, parce que c'est pas comme ça que vous allez développer des capacités extrasensorielles ou que sais-je, donc euh, voilà quoi, faites attention à ce que vous faites, faites attention à ce que, à ce que, vous, à ce que vous pensez faire, et, et advienne que pourra j'ai envie de dire, si ça doit vous tomber dessus, ça vous tombera dessus, et certains le vivent très bien, d'autres le vivent très mal, moi, je fais partie des exemples qui le vivent quand même pas mal, très mal, bien que je n'ai pas envie de me jeter la pierre, mais soit. Donc, voilà, voilà. Et dire aujourd'hui, bonjour, je suis voyante, posez-moi vos questions. Non, non. Ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande beaucoup de concentration, ça me demande une certaine rigueur. Et je pense que je ne suis juste pas prête à développer ça pour l'instant. Je sais que les anges m'entourent, je sais que les esprits m'entourent. C'est devenu acceptable, c'est devenu plus ou moins vivable. Je sais qu'ils m'incorporent de temps en temps, c'est très désagréable. Mais mis à part ça, je ne peux, peux pas mettre mes capacités au service des autres pour l'instant. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Salut.